Je pense que c'est mon côté anthropologue qui dirait c'est une pratique ancienne et nouvelle pour prendre soin des choses qui sont importantes pour nous pour le bien du de, de maximum de personnes dans une perspective de maintenant et des générations futures.